Se mobiliser, réinventer, continuer à avancer Pour nos 339 000 clients professionnels et entreprises, nous sommes mobilisés C'est vous l'avenir, Société Générale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 Bonjour à tous. Bonjour Laure. Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau Inspiration for Data Société Générale et aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Laure Lucchesi, la directrice du département Étalab euh, de, de la Direction interministérielle du numérique, le DINUM, qui nous en dira sûrement plus plus tout à l'heure, avec un sujet que je trouve déjà passionnant, c'est comment la, la data transforme l'État, le secteur public, bref, pas simplement les acteurs du secteur privé, aussi euh, le secteur public est concerné par cette transformation majeure autour de la data. Et euh, je pense que euh, je fais partie aussi un peu, euh, des, euh, un peu des, des fans de datagouv.fr, car je trouve que c'est quand même, euh, de la part de l'État, déjà un truc incroyable, et tu vas nous en dire plus. Alors déjà, pour commencer, euh, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à te passionner euh, pour la data euh, et après rejoindre euh, bien sûr, euh, les services publics Alors, merci, euh, Christina, et puis merci à, à toutes et tous euh, de me donner la parole aujourd'hui. Je suis vraiment euh, heureuse de, de pouvoir euh, échanger ces points de vue parce que c'est pas complètement intuitif euh, de se dire euh, le point de vue d'une banque, le point de vue de l'État, euh, qu'est-ce qu'il y a en commun mais, euh, mais des échanges qu'on a eus euh, précédemment, on s'est aperçu qu'on avait euh, à la fois euh, plein de défis à relever euh, qui sont similaires et puis euh, aussi euh, des bonnes pratiques et des expériences à partager. Alors, quelques mots sur mon parcours. Euh, donc moi, je travaille dans l'administration euh, depuis sept ans maintenant euh, au sein d'un de, des services du Premier ministre, mais j'y reviendrai euh, juste après. Euh, mais en fait mon parcours, euh, je suis diplômée euh, d'école de, de commerce, j'ai fait HEC euh, en 2001 euh, et après ça en fait j'ai eu des expériences et euh, dans le secteur public euh, j'ai travaillé deux ans à la mission économique de San Francisco donc euh, c'était un département de l'ambassade euh, dont la mission c'était d'étudier euh, un marché, certains secteurs, certaines industries et de donner de l'information sur ce qui se passait à des entreprises ou des acteurs institutionnels en France. Moi, j'ai fait ça dans la Silicon Valley entre 2002 et 2003. Donc, c'était vraiment, et je couvrais le, le secteur des médias. Donc, en fait, c'était vraiment une première expérience où j'ai pu constater l'ampleur de la vague de disruption apportée par les technologies. À l'époque, on appelait ça les technologies de l'information et de la communication, mais sur une industrie entière. Et vraiment, toutes les chaînes de valeur étaient bouleversées. Il y avait des acteurs comme Netflix euh, qui émergeaient, qui à l'époque envoyaient euh, des DVD par la poste. Mais voilà, on se doutait bien qu'ils n'allaient pas s'en tenir là. Et euh, ça mettait euh, complètement, ça venait euh, ébranler des grands acteurs, à la fois les, grands, euh, les câbles opérateurs, les grandes chaînes de télé, euh, euh, et puis les studios qui produisaient des droits. Bref, j'ai pris la mesure de ce que le numérique pouvait changer sur une industrie. Et donc, avec cette expérience-là, je suis revenue en France en 2004. Là, j'ai continué à travailler dans le secteur de l'audiovisuel et des médias français parce que j'avais vu ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, en fait, petit à petit, j'ai travaillé dans le conseil, au début dans le secteur des télécoms. Et après, je suis arrivée à, à travailler aussi dans les services financiers en France et à l'étranger. Mais donc, euh, une de mes missions très marquantes, euh, il se trouve que c'était pour une banque euh, qui n'était pas la Société Générale, euh, mais euh, pour laquelle euh, j'ai été amenée à étudier les opportunités euh, de diversification et de lancement de nouvelles activités à partir des données euh, de transactions euh, des clients retail. Euh, donc ça, ça doit vous parler déjà euh, un peu plus. Euh, et justement, c'était... Euh, en 2011. Euh, et là, on se rendait vraiment compte de tout ce que la data euh, ouvrait comme opportunité. Donc, euh, ça m'a vraiment fascinée. Je me suis dit, il y a énormément de choses à faire. Euh, et en fait, après ça, euh, j'ai fait un petit, euh, un petit break dans ma carrière. J'ai pris du temps pour me demander ce que j'allais faire après. Et là, on m'a proposé de rejoindre donc, euh, Etalab et euh, donc, euh, cette structure qui, à l'époque, était une structure d'innovation et de transformation transverse à tous les ministères. Donc, je ne sais pas si le public euh, qui nous suit aujourd'hui est très familier de comment l'État fonctionne, mais il euh, y a des ministères qui sont l'équivalent de business unit euh, mmh. dans une grande organisation privée. Et puis, il y a des et... qui parlent beaucoup, beaucoup entre eux. Pas toujours, <rire> bizarrement, euh, mais il euh, y a énormément de choses à faire. Et donc, moi, j'ai rejoint... Euh, donc, une structure à l'époque qui faisait euh, ce qu'on appelait la modernisation de l'action publique, mais en gros, c'était la transformation, dont la transformation numérique euh, de l'État, à la fois de son fonctionnement interne et des services euh, qui rendaient aux usagers du service public. Donc, ça, c'est quand même des problématiques qui sont similaires aux vôtres. Et donc, Etalab, c'était à l'époque une petite entité, il n'y avait que six personnes. Ah ouais c'était… C'était voilà, une petite structure complètement atypique dans l'administration euh, qui, euh, qui s'occupait uniquement au départ d'open data, donc de la mise à disposition des données produites par les SI de l'État. Euh, et donc, pas de toutes les données, pas les données euh, des, des les données personnelles euh, des usagers, des citoyens, mais toutes les données de gestion ou les données métiers euh, qui, en fait, euh, n'étaient pas, pas couvertes par des secrets. Et en fait, l'idée, c'était de dire, open data, ces données-là, elles existent autant les partager et les rendre accessibles à tous, donc à la fois à d'autres administrations, mais aussi au grand public, pour que, à la fois, ça facilite euh, l'efficacité euh, entre euh, acteurs internes, mais aussi que ça permette de l'innovation ouverte, que des tiers viennent utiliser ces données pour prolonger et inventer des nouveaux services. Ça, c'est tout à brique... Euh, aussi création de valeur économique, et puis que ça fasse de la transparence sur l'action de l'État, c'était aussi rendre compte euh, aux usagers, aux citoyens de euh, ce que l'État faisait en mettant à disposition des données. Et du coup, des données, c'est non seulement de l'information, mais c'est de l'information qu'on peut croiser, donc on peut euh, challenger, interroger l'action de l'État. Donc ça, c'était euh, vraiment la logique euh, en 2013, quand je suis arrivée, surtout autour de l'open data. Et ça, on voit, après... bien, on voit bien que c'est très concret à travers datagouv.fr aujourd'hui avec un, un catalogue qui qui peut faire bougir euh, pas mal d'acteurs aussi privés, euh, de voir euh, la, la richesse de l'information qui est mise à disposition par euh, l'ensemble euh, des entités en fait, de l'État. Ouais, et ça, euh, effectivement, euh, assez vite, en fait, euh, aussi parce qu'on a été au contact euh, de nos homologues à l'étranger, euh, aux États-Unis, euh, chez les le, équipes du président Obama, au Royaume-Uni, euh, il y avait un service qui s'appelait le Government Digital Service, qui était très pointu sur le design, euh, l'usage du numérique. Mais très vite, l'État et entrer dans cette dynamique d'Open Data et à créé cette plateforme. Enfin, à l'époque, c'était un portail, data.gouv.fr, sur laquelle justement, sont mises à disposition toutes les données des administrations. Et moi, quand je suis arrivée, on a assez vite aussi inversé, un, enfin, changé un tout petit peu de paradigme. On a dit, c'est plus seulement euh, un portail où les administrations sont obligées, parce que ça marche quand même un peu comme ça euh, parfois dans l'État, euh, on leur demande de publier les informations, et on va en faire vraiment une plateforme autour de la donnée où les producteurs de données et les réutilisateurs de ces données se rencontrent, échangent, améliorent la qualité de la donnée avec ces interactions sociales sur la plateforme et du coup, euh, en fait, contribuent à euh, faire en sorte de diffuser aussi la culture de la donnée et de ses usages dans l'administration. Et de les faire monter en qualité parce que quand on se confronte à l'usage, ça permet de faire monter en qualité les données. Je pense il n'y a, a, donné a pas de meilleur euh, arbitre que d'utiliser la donnée pour voir si elle correspond aux votre qualité attendue. Mais en fait, quelque part, c'était euh, aujourd'hui, on a des mots plus, on va dire plus. Tendance avec les data marketplaces où il y a vraiment un échange entre un interne, enfin, un consommateur et un producteur avec une ouais. service, mais là c'était déjà le démarrage en fait. Et ça, part, les jeux de données, j'imagine qu'il y en a certains qui ont été euh, tout de suite enfin, pris par des acteurs privés et qui ont construit des choses. Je pense que... Absolument, et ça, c'est un débat très intéressant. Euh, alors, il y a deux choses. Effectivement, je pense que ça et la France, euh, même dans les classements internationaux et à l'international, a été euh, reconnue euh, comme ayant très vite euh, vraiment senti euh, que l'intérêt, le, le, il était vraiment dans la rencontre et euh, dans la mise en relation, donc la marketplace, euh, comme tu dis. Et nous, le fait d'avoir ajouté au portail des fonctionnalités sociales, toute une mécanique euh, pour, euh, encore une fois, faire monter en qualité la donnée, et faire rencontrer, euh, faire se rencontrer les producteurs et les réutilisateurs, ça, ça a été une très bonne euh, intuition qu'on a eue euh, dès 2014 et, et qui a vraiment euh, euh, fait que on, on est parti, je pense, euh, dans une bonne direction. C'est plus dur maintenant, enfin, on rencontre d'autres défis, mais, euh, mais mais donc ça, c'était euh, vraiment un point important. Et ce que nous a, ce, ce que ça nous a permis euh, de voir et surtout de concrétiser, en fait, de factualiser par la donnée et par les usages, les téléchargements sur la plateforme c'est qu'effectivement, toutes les données euh, n'ont pas non plus la même utilité, la même valeur de réutilisation. Et donc, il y en a certaines qui sont vraiment euh, structurantes, qui sont des registres. Euh, nous, on parle d'infrastructures de données numériques, au sens mmh. où c'est comme si, en fait, euh, c'était euh, vraiment euh, des autoroutes. Enfin, on imagine euh, des autoroutes qui se croisent. Et, euh, et ces données-là, elles sont... Euh, euh, ça, ça ferait c est c est vraiment le squelette. Euh, critique, ouais, c'est un peu comme Exactement. nos référentiels. Hein, Exactement. Exactement. et c'est tout le socle à la fois des services publics qui vont se bâtir sur ces données mais aussi de services privés puisque il euh, y a plein de c'est pas seulement euh, euh, elles ont une utilité pour euh, l'état et les administrations mais aussi pour des acteurs euh, privés. Typiquement, euh, une des données euh, de ce, de ces référentiels là, c'est la base de données des entreprises qu'on appelle la base sirène, qui est produite par l'INSEE. Et on connaît bien. Et, ça, bien, et voilà, je, je pense que vous en êtes euh, un utilisateur euh, direct. Euh, et on voit bien euh, toute la valeur de référentiel de cette base de données, qui est une des plus riches au monde, qui compte 10 millions d'établissements, et ça donne toute l'information sur les entreprises. Et donc, en fait, on va systématiquement appeler par API ou télécharger ou utiliser cette base. Et au début, elle était fermée, elle était, euh, elle était vendue par l'INSEE. Et donc, toute la transformation aussi qu'on a menée, euh, avec derrière toute une réflexion économique de c'est quoi le rôle de l'État, comment on s'y retrouve euh, comment on recrée de la valeur c'est de dire il y a quand même des données qui existent et donc euh, il faut les rendre gratuites et, et, et bâtir là-dessus enfin euh, créer aussi une souveraineté sur ces données-là euh, et faire en sorte que en fait, derrière ça améliore même la qualité des services privés, l'activité économique d'acteurs privés et à la fin ça recrée de la valeur euh, ensuite il y a des sujets de captation économique euh, qui sont un autre débat mais mais euh, voilà, donc ça a amené aussi, en fait, des producteurs de données eux-mêmes à changer de modèle, à changer de façon de faire, à parler à leurs utilisateurs et à s'engager dans toute une transformation euh, qui est vraiment aussi, euh, bien sûr, le but derrière tout ça, c'est de, de changer euh, complètement euh, les méthodes euh, et de tirer la transformation numérique. Non, mais on voit que finalement, on parle de transformation, parce que tu parlais de transparence vis-à-vis -vis du citoyen, tu parlais d'amélioration des services qui sont proposés aussi. Euh, tu parlais de cet système et on voit bien. Et là, avec cette, cette infrastructure de data, j'aime beaucoup, beaucoup l'image des, des autoroutes qui sont en fait vitales pour l'activité économique de, de, de, notre, de notre pays. Euh, et, et en fait, finalement, euh, tout ça euh, finalement, transforme l'État, mais ça aussi, ça transforme le tissu économique, quelque part. Ça permet euh, euh, de, de l'oxygène pour créer de nouvelles activités, des nouvelles opportunités. Euh, et je crois aussi que tu me disais que dans les, dans les données, au, par exemple avec, avec la crise sanitaire que, que, que l'on vit, qu'on vit encore, que, qui est peut-être un peu, on, on l'espère tous, un peu derrière nous, euh, il y a aussi, par rapport à ces données, il y a, il y a eu des utilisations avec des, des, des outils qui ont été hyper utilisés français. Et tout ça, c'est grâce à cette, cette stratégie, à la fois de départ, de mise en place de travailler sur la mise en qualité de données euh, de façon à ce que cette, cette données soit disponible de façon régulière avec euh, quelque part un, un, un contrat de service pour que derrière d'autres acteurs puissent bah, s'appuyer dessus pour construire leur, leur, leur business ou leurs activités. Absolument, Absolument. c'est vraiment euh, au cœur des problématiques et l'exemple de la crise sanitaire euh, sur les données dans le domaine de la santé, euh, il est vraiment parlant, ça a mis en lumière des choses sur lesquelles on travaillait depuis longtemps mais là, ça a rendu vraiment, euh, enfin, ça, ça a mis les, les plein phare euh, sur ces questions. Et on le voit bien, c'est à la fois des données euh, de transparence, typiquement sur la progression de l'épidémie, euh, la progression des campagnes de vaccination. Donc là, on en est vraiment dans euh, la relation de confiance euh, avec euh, les citoyens, les usagers des services publics. Et je pense que vous, vous avez la même... Euh, les mêmes problématiques vis-à-vis -vis de vos clients. Donc ça, c'est vraiment des données plutôt pour, encore une fois, suivre les politiques publiques, l'action de l'État. Et puis derrière, dans toutes les réutilisations, effectivement, qui ont été faites de ces données, on voit aussi apparaître très vite la notion de référentiel. Typiquement, quand on a des acteurs qui organisent la prise de rendez-vous, enfin, le, le, facilitent la prise de rendez-vous pour la vaccination, on voit bien que derrière, dans leur service, ils doivent aller appeler des composants qui sont produits par l'État, un référentiel euh, des établissements euh, de santé. Donc, il y a un répertoire qui s'appelle Finesse, dans lequel on retrouve euh, les hôpitaux, euh, euh, des centres de santé, euh, le répertoire des pharmacies. Et en fait, il a fallu qu'ils aient accès à toutes ces données-là euh, de l'État pour ensuite euh, fiabiliser, en fait, euh, leur... Euh, euh, leur service. Euh, S'ils si pouvaient utiliser des briques fournies par l'État, typiquement des identifiants de professionnels de santé pour euh, vérifier qu'un centre de vaccination, ça correspondait bien à un professionnel habilité, c'était super important. Donc, on voit bien ces questions essentielles de mise à disposition et de, de facilitation de l'accès à la donnée, mais aussi de leur fournir la donnée avec une qualité de service et euh, il y a des engagements en termes de disponibilité. Nous, dans notre logique euh, du point de vue de l'acteur public, il y a des données. Euh, au début, on s'est dit, euh, c'est vraiment venez comme vous êtes. C'est-à-dire, elles sont produites par les systèmes d'information d'État. On les livre euh, comme elles sont. Donc, euh, elles sont souvent de mauvaise qualité parce qu'elles sont produites par des SI qui ont de la legacy et qui n'ont pas du tout été pensées pour ça. Oui. Celles-là, euh, voilà, on les met à disposition. Si jamais on voit qu'il y a des usages, ça rentre, enfin, ça déclenche une boucle une priorisation, de priorisation, voilà, Exactement. Mais sur certaines qui sont vraiment identifiées comme critiques et on a mis dans la loi, du coup, ces notions-là. Donc, euh, ça va vraiment assez loin. On a défini ce qu'on entendait par données de référence. Donc, c'est des données qui sont… Euh, qui sont des données socles, qui sont utilisées pour dénommer ou identifier une entité, qui ont un grand potentiel justement de réutilisation par des tiers. Sur ces données-là, il y a vraiment un engagement de qualité, de disponibilité, de, enfin, de capacité d'accès à ces données par des API, avec vraiment des choses qui, encore une fois, sont mises dans la loi en termes de qualité de service pour que derrière, effectivement, des tiers, ils puissent sereinement euh, bâtir de l'activité sur ces données ouais. parce que si un jour l'État décide que pour ses propres besoins il ne produit plus la donnée, bah, on ne peut plus du tout, enfin là c'est on a des trous et c'est arrivé euh, certaines fois typiquement. Euh, il y a euh, un engagement euh... fort quelque part. Exactement, donc sur certaines données on a dit bah, là on prend un engagement et ça c'est vraiment aussi un changement de paradigme qui est important. Oui, mais on voit bien, enfin, à travers pas mal d'exemples, on, on sent bien la, la transformation. Et puis, euh, euh, ben là, on a parlé euh, du, du, de la plateforme par rapport aux données. Euh, je sais que vous évoluez aussi parce que ben, euh, la donnée, maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses. A, on parlait de mutuation, il y a… Il y a donc, J'imagine que par rapport aux enjeux qui arrivent, il euh, y, y a des choses qui sont, dans, je dirais, dans les, dans les cartons ou sur le, sur le point 2, finalement, euh, de 6, de quand vous, êtes, vous avez démarré, et là, on voit bien, parce que… On a tous connu des, des, des, des, au sein de Société Générale, des projets, beaucoup de personnes qui sont en ligne ils savent bien que quand on doit mettre en place quelque chose, avoir les données de référence, les données un peu critiques. Et quand on voit que vous étiez quelque part prêt hein, par rapport à cette crise, mmh. parce que ben, la liste des établissements, vous les, vous les aviez, euh, on voit bien qu'il y a eu du travail en amont et que ça a permis d'eux. Et là, aujourd'hui, on... ben, j'imagine que demain, il y a encore d'autres enjeux. et. Euh, oui, bien sûr. Alors, on était prêts, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait déjà justement dans l'État cette réflexion sur la donnée, sur la mise à disposition, donc il y avait quand même… tout ça était été enclenché, les données existaient, mais il y avait encore des blocages parfois culturels sur oui. le… Euh, pension, exactement des administrations à partager leurs données. Et ça se comprend bien, hein, ce n'est pas juste euh, de la résistance, euh, mais parfois on se dit « mais elles ne sont pas de qualité suffisante, ah bah oui, mais qu'est-ce qui va se passer si euh, euh, je les mets à disposition ?» Donc, il a fallu quand même encore euh, lever certains verrous euh, sur euh, la mise à disposition des données. Euh, ça, mais ça là, ils ont problème. fait conscience que l'utilisation, l'exposition était Termin. un cercle vertueux de mise en qualité Termin. Oui, bien sûr. Et ça, euh, c'est vrai que nous, on faisait ce travail-là euh, de fond euh, depuis des années, mais euh, la crise sanitaire a permis vraiment, encore une fois, de révéler euh, toute l'ampleur euh, de, de tout ça et euh, des acteurs comme Guillaume Rosier, mais plein d'autres. Enfin, il en faudrait euh, dans, dans tous les secteurs euh, maintenant pour que, euh, en fait, ça, ça se déroule partout. Et il y en a un, hein, d'ailleurs, mais il n'y a pas juste euh, la même médiatisation, mais c'est vraiment utile, en fait, pour montrer, encore une fois, euh, l'utilité, parce que c'est pas que… Euh, la résistance au changement, c'est plus euh, de, la, de la méconnaissance en fait, de la valeur de la donnée. Et ça, ça tire tout le sujet, mais que j'imagine vous avez aussi à la Société Générale, d'acculturation à tous les niveaux de l'organisation, euh, euh, à l'importance et aux enjeux de la donnée. Donc ça, effectivement, il y a eu la crise sanitaire. On était en partie prêts mais il y a eu encore quelques coups d'accélérateur à mettre. Et sur les sujets euh, effectivement euh, d'avenir, euh, donc moi, Etalab, ça fait dix euh, ans que ça existe. Ça a été en fait cette année nos dix ans, euh, donc euh, on commence quand même à avoir euh, du recul. Euh, le gros enjeu, c'est vraiment maintenant, euh, on a posé un certain nombre de briques, mais c'est de passer à l'échelle, de passer de l'innovation, de la disruption à la vraie transformation, qui là, encore une fois… Euh, euh, comprend euh, des sujets organisationnels, managériaux, techniques, euh, métiers, euh, tout, euh, tout ce que vous rencontrez aussi probablement euh, à la Société Générale. Donc ça, c'est vraiment euh, ce sujet-là, c'est comment maintenant on industrialise et que ça diffuse partout. Euh, là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu euh, euh, en avril dernier une circulaire du Premier ministre, donc c'est l'équivalent d'une grosse décision euh, politique et qui demande justement à tous les ministres de faire euh, pour le 15 septembre, donc vraiment euh, dans, quelques jours. Vous, dans quelques jours exactement, des feuilles de route euh, sur le sujet de la data euh, dans leur propre ministère. Donc en fait, euh, et, et les ministres ont joué le jeu, euh, ils ont nommé des chief data officers euh, dans tous les ministères, donc il y en avait quelques-uns un peu précurseurs, mais là ça y est, il y en a 15, euh, la liste elle est sur data.gouv.fr, euh, il y a des chief data officers dans tous les ministères et qui ont animé, alors là, dans des délais assez rapides parce que ça a été demandé entre avril et septembre. Donc, on a fait un premier travail et d'élaboration dans chaque ministère d'une feuille de route avec des grands projets sur la data. Donc, y a, dans ces feuilles de route, il y a une première partie qui est euh, euh, identifier bien les enjeux pour les politiques publiques, en gros pour les métiers. Qu'est-ce que la donnée change concrètement dans le service que je rends à mes usagers, dans les applications euh, que je diffuse euh, euh, enfin, qu'est-ce que concrètement, comment je m'améliore en fait, en oui. oui, efficacité, le sur la Comme donnée nous, on dit, euh, À quoi ça va te servir La finalité, Exactement. la valeur ajoutée. Exactement. Ouais. Quelle est la finalité Comment je peux améliorer ce que je fais grâce à la donnée Quels sont tous les endroits où ça peut mieux fonctionner, être plus efficace, rendre euh, mes usagers ou mes clients euh, plus, euh, plus satisfaits donc ça c'est la première partie. La deuxième partie c'est qu'est-ce qui change du coup dans les infrastructures, les SI, la façon de travailler et sur l'open data et sur le partage de données entre acteurs à en connaître et dans l'usage même des data sciences et de l'intelligence artificielle qui est un autre gros volet qu'on voit euh, apparaître. Euh, et derrière, quelle est la bonne gouvernance à mettre en place Quels sont les moyens dédiés Donc chaque ministère là va sortir des feuilles de route avec euh, une ambition comme ça et ce sera un travail itératif et, et mis à jour. Et donc euh, voilà, là on, on est à un stade de la transformation où ça y est, on a passé en fait euh, ce cap-là et maintenant il faut que, que ça se diffuse, mais ça, ça a été un gros travail. Et puis derrière sur les nouveaux sujets, c'est euh, l'intelligence artificielle, euh, mm. l'usage des data science avec des problématiques qui sont, euh, on en a parlé un petit peu aussi, mais de responsabilité, d'usage, d'éthique euh, sur euh, jusqu'où on va euh, dans l'usage des données et comment en tant qu'État, en tant qu'administration, on sait rendre compte de, de, de décisions, de tout ce qui est fait avec des traitements algorithmiques Si on nous demande des comptes en tant que citoyens, et là aussi euh, c'est dans la Constitution, euh, comment on sait expliquer euh, qu'une décision elle n'a pas été prise de façon complètement automatisée, sans biais Voir biaisé, oui, c'est ça, le, le, le risque… Mais là, je pense que ça va mettre encore un nouvel accélérateur, un nouveau projecteur sur la qualité de la donnée euh, par rapport à, aussi à son utilisation. Parce que, un demain, il va falloir euh, éventuellement expliquer euh, qu'il n'y avait pas de biais, qu'il n'y avait pas de, de choses qui ont fait que la décision qui a été prise. Donc ça, c est, c est, je pense que c'est vraiment les, les, les enjeux de demain. Après, c'est assez impressionnant de se dire que tous les ministères en France ont, ont des CDO, donc 15 CDO. Euh, nous, Société Générale, on en a 65 pour couvrir toutes nos grandes entités. Et, et c'est vrai que c'est une transformation euh, on, avec beaucoup d'acculturation, de, de comprendre. Euh, après, je... Tu vois, je suis très, je trouve ça très intéressant de me dire que dans, dans quelques temps, une fois que c'est feuilles de route, parce que ça sera la première, voir comment ça va se concrétiser euh, en termes de ben de valeur ajoutée pour pour les utilisateurs, les citoyens, mais et aussi en termes de, de transformation de, des modes de fonctionnement, ouais. voire ouais. des organisations, parce que on sait ça, bien il y a vraiment. Il y a vraiment deux volets, en fait, dans l'importance de la donnée dans la transformation. Il y a toute la partie vis-à-vis -vis de l'extérieur, comment ça améliore le service aux citoyens, comment l'administration, elle est plus simple, enfin les contacts entre les usagers et l'administration, ils sont plus simples. Donc ça, c'est encore une fois tous les sujets de partage d'informations en amont qui fait qu'on ne redemande pas 28 justificatifs, etc. Voire même, ça ouvre sur un nouveau champ qui est… Euh, ce qu'on appelle, nous, c'est encore un peu un nom de code, mais l'administration proactive, comment l'administration, elle va au-devant des usagers, et justement, elle leur ouvre des droits auxquels euh, ils sont éligibles, euh, elle leur facilite euh, la tâche, donc elle devance, en fait, euh, le, le, leurs besoins. Euh, ça, c'est vraiment tout un nouveau champ. Donc, il y a tout ce volet... Euh, vis-à-vis -vis de l'extérieur, comment bien sûr elle est plus transparente, comment elle crée de la valeur économique. Et puis, comme tu disais, il y a tout le volet interne, comment derrière ça tire, euh, avec les questions organisationnelles, avec les questions de formation et d'acculturation à la donnée, avec les questions d'attractivité, de, de compétences, euh, Et quand on est l'État, euh, on a aussi des leviers qui ne sont euh, pas toujours euh, simples euh, à manier. Et puis, euh, voilà, forcément... Euh, il y a des sujets de rémunération de certaines compétences rares et pointues. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Non, donc, il y a bien, bien, bien ces bien deux axes. On Excel. sent quand même beaucoup de parallèles oui. moi, euh, <rire> entre, entre le secteur privé et le secteur, le secteur public. Donc, euh, sur ces compétences rares au sein, au sein. Parce qu'en fait, le marché n'est pas très profond non plus. Donc, en tant qu'un secteur public, vous, avez, vous êtes aussi en compétition avec le secteur Absolument. privé. Et la ressource, et aujourd'hui, on voit bien que c'est des métiers de demain sur lequel il y a encore à capitaliser. Mais en plus, vous avez la possibilité potentiellement aussi de travailler en amont avec peut-être l'éducation, voilà, ouais. enfin, accompagner et, et s'assurer que demain, les formations soient là, les... les les jeunes s'orientent se, se, vers ces métiers euh, métiers de la data et, et de l'IA, qui sont, je pense, à, à l'échelle mondiale, des, des enjeux pour, pour tous les acteurs hein, de, par rapport à cette, à cette transformation. Non, et puis, on a des viviers euh, de, toute façon, de compétences euh, à créer, avec aussi euh, fluidifier des parcours, euh, à la fois euh, savoir bien recruter, euh, proposer des trajectoires à l'intérieur de l'administration, mais aussi faire en sorte que ça puisse, euh, et, et surtout sur des compétences pointues en data science, en machine learning, en IA, euh, comment aussi faire en sorte que les gens qui sont là, euh, leurs compétences techniques, ils euh, restent à jour, euh, comment euh, justement ils euh, continuent en fait à entretenir euh, leur employabilité et euh, leur, leur capacité euh, à travailler avec euh, les dernières méthodes euh, donc, on travaille aussi avec euh, des instituts de recherche euh, pour faire en sorte qu'on euh, reste euh, au contact des meilleurs technos aussi. Là, je, je, je me pose une question en, en t'écoutant, notamment quand tu parlais de, euh, au service du, du citoyen un petit peu proactif. Euh, nous, Société Générale, en tant qu'entreprise, on a, on a un enjeu majeur qui arrive, euh, qui est autour de tous les engagements euh, CSR, corporate, environnementaux, et, et on sait très bien qu'il y a demain les, les données ESG hein, en fait, qui sont, vont être au cœur de, de, de ces préoccupations. Je sais que l'État euh, travaille aussi sur la mise en place de plateformes pour que les entreprises peuvent déclarer un certain nombre de questions vous pensez à aller encore un peu plus loin Parce que c'est vrai que euh, sur ce sujet-là, on se retrouve tous à, à, à devoir aussi avoir beaucoup de transparence, récupérer l'information, euh, que ce soit vis-à-vis des, des nouveaux produits qu'on doit faire, mais aussi euh, mieux accompagner nos clients dans leur même, leur transformation, et là, une transformation, on va dire, plus green. Et on voit bien mmh. que la donnée aussi, elle est, elle est clé pour pouvoir permettre cette transformation majeure euh, que, que finalement, tout acteur aussi se trouve confronté. Oui, c'est intéressant, je rebondis avec euh, une anecdote, mais euh, quand on parle comme ça euh, de, de data responsable euh, et des, des initiatives euh, qui sont proposées par l'État, euh, donc tu faisais référence notamment à la plateforme Impact euh, qui mmh. a été euh, lancée, j'imagine, voilà, et donc euh, qui est une sorte de hub de données euh, où euh, on peut partager des données euh, sur euh, justement la, la, la responsabilité. Euh, et c'est drôle parce que cette initiative-là, elle est portée par une ministre qui est Olivia Grégoire, et en fait, qui fait partie de, des six qui étaient à l'origine, euh, ah. qui travaillaient à Etalab. Donc, en fait, mais elle a cette culture. De... C'est ouais. enfin, voilà, juste une anecdote, mais c'est pour dire aussi, euh, ce sujet de l'acculturation à l'importance de la donnée, ça fait que derrière, euh, ça donne lieu quand même à des initiatives euh, qui, sont, euh, qui sont innovantes. Donc, euh, euh, mais bien sûr, ce sujet-là de la responsabilité, il est, il est majeur, et l'État a un rôle à jouer dans le fait d'accompagner euh, aussi les entreprises, à la fois dans… Euh, euh, le fait de euh, remplir, enfin, même euh, créer des législations euh, et des obligations de transparence qui soient intelligentes, qui ne soient pas juste euh, mm -hmm. plaquées de la norme et que ça serve à quelque chose et que ça puisse être euh, utilisé aussi derrière. Euh, pas juste mettre de la contrainte euh, et en plus euh, accompagner euh, pour faire en sorte que voilà, ces données-là elles soient vraiment euh, utiles. Euh, donc, il euh, y, y a des initiatives intéressantes euh, là-dessus. Et bien sûr, ce sujet-là, il est présent dans tous les ministères aussi. On arrive vers la fin de notre, notre discussion. On avait prévu un, un temps d'échange avec des questions. Je vois que quelques questions sont arrivées. Mais avant de, de, de, de, de regarder un peu les questions, il y a la dernière question, un petit peu fétiche, qu'on pose en, en fin de, de session euh, de discussion euh, Inspiration for Data, qui est un peu… Euh, bon, Allez, si on a un rêve, euh, euh, en tant que, alors en ce moment, c'est en CDO, mais en tant que, que je dirais, ben, un peu patronne de l'État-là, un peu des, de la stratégie data euh, pour, pour, pour l'État, euh, quel, euh, quel serait ton rêve Avec peut-être une petite baguette magique. Euh. Une petite baguette <rire> magique. Euh, bon, il y a plein de choses qu'on qu aimerait faire encore mieux ou améliorer. Euh, moi vraiment là du point de vue de la puissance publique euh, mon rêve ce serait vraiment qu'on arrive à trouver euh, le bon équilibre justement dans l'usage de la donnée et qu'on n'aille pas vers euh, un usage qui échappe complètement euh, y compris au contrôle citoyen euh, et, euh, et qu'on arrive à, à travailler suffisamment l'acceptabilité et la redevabilité la capacité à rendre compte de l'usage des données dans la sphère publique euh, en même temps que, que les avancées technologiques. Et, euh, et on voit qu'il y a quand même beaucoup de défis aussi euh, en termes de liberté fondamentale, euh, encore une fois, de, de capacité à rendre compte. Euh, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Ça, c'est des sujets euh, un peu particuliers et propres à l'État, mais, euh, mais typiquement, on le voit nous encore. Là, quand on travaille sur les questions d'algorithme, euh, il y a une culture à créer aussi en interne au sein des administrations pour qu'elles réalisent et qu'elles construisent by design des méthodes de, et des traitements qui soient euh, redevables, enfin, qui, qui sachent euh, être transparents, en fait, euh, ou en tout cas rendre compte euh, by design. Ça, c'est euh, voilà, un de mes rêves, euh, c'est un peu métaphysique, mais, euh, mais je pense que c'est vraiment important euh, pour nous euh, tous. Euh, ah non, oui. Citoyens. Ouais, ouais, oui je... D'accord, c'est jugé ces sujets un petit peu presque euh, d'éthique. Euh qu'on pourrait avoir, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont vraiment au cœur de ben, cette construction. Et tu parles de « by design », je pense que c'est vraiment, vraiment important. Euh, et et c'est vrai que, pareil, de mon côté, euh, aujourd'hui, euh, tu vois, les, ces sujets que soient-ils de « by design », je pense que euh, dans, les, dans, dans une idée de, de, de culture, d'acculturation, ben, ça ne doit pas simplement être euh, la préoccupation des experts, des gens qui, euh, qui sont là pour mettre en qualité, qui sont là pour qui sont là pour euh, remplir des, des dictionnaires ou des plateformes, mais ça doit être... Tout le monde, tout le monde doit avoir son rôle à jouer et avoir cette vigilance quand il s'agit d'une utilisation ou d'un défaut de qualité, euh, de façon à ce que finalement, euh, toutes, ces, toutes ces règles de, de, de, de, de, de cession de notre patrimoine, de saine gestion, de, de, de l'utilisation de ces données, euh, elles soient faites dans le respect des valeurs et, et de l'éthique, que ce soit les valeurs de l'État français, euh, que ce soit les valeurs des entreprises euh, et qu'elles soient toutes transparentes vis-à-vis euh, -vis ouais. de nos, nos clients, nos, ouais. de nos concitoyens. Ouais, exactement, ouais. enfin, j'allais te retourner la question, mais euh, je pense qu'on euh, comprend vite euh, du point de vue de l'État, euh, quand ça touche à l'éducation des enfants, à la santé, ouais. à quel point ces questions sont marquantes. Mais euh, des grands acteurs économiques, et en particulier des banques, euh, n'en sont pas exemptes. Donc, euh, ah, en tout cas, à dispo pour travailler ensemble ces questions. Ah, oui, mais… Euh... Aucun problème, aucun problème. Euh, je, je, regarde les, je regarde les questions qui nous sont arrivées, je vous remercie euh, d'avance. Euh... Euh, je vais peut-être les prendre. Euh, alors, euh, je, vois, je vois Saber. Bonjour Saber, qui, euh, qui voulait revenir un petit peu sur euh, l'initiative de référencement des schémas de données. Euh, et euh, je pense que Saber, qui travaille euh, au sein de Société Générale euh, aussi sur les référentiels, donc je pense, a été très, euh, très intéressé par cette infrastructure data. Je vais vous demander un petit peu comment euh, ces schémas sont, sont gouvernés ou validés. Oui. Alors, euh, c'est une super question ouais, et bien informée. Donc, euh, merci en tout cas de votre intérêt euh, pour, euh, euh, pour ce que l'on a fait. Alors, il est vrai que quand on a, donc au début, quand on a lancé, développé data.gouv.fr, comme je le disais, euh, c'était un peu les données telles qu'elles arrivent. On voulait tellement inciter euh, les, les administrations à partager leurs données sur la plateforme qu'on s'est dit on ne met pas trop de normes. Euh, sur la standardisation, sur euh, la qualité des données, sur euh, leur, euh, les, les métadonnées qui sont fournies, etc. On les laisse, enfin, euh, on les incite plutôt à venir et puis après, les mécaniques de montée en qualité se feront. Là, euh, quelques années plus tard, on est vite arrivé quand même au constat qu'à la fois, il y a une profusion de données sur la plateforme, mais que surtout, effectivement, pour pouvoir utiliser pleinement, euh, les exploiter à leur pleine valeur, il faut que ces données elles soient d'une certaine qualité, elles puissent être... Euh, euh, Structurés, organisés euh, et, et traités plus facilement. D'où euh, l'idée effectivement de ces schémas de données. Donc, euh, alors, dans l'administration, euh, on a une chance, enfin, ce n'en est pas toujours une, mais en tout cas, euh, dans ce cas-là, c'en est une c'est que certaines bases de données, elles sont régies par des textes euh, réglementaires. Donc, il y a des décrets, des arrêtés qui définissent en fait les champs qu'il doit y avoir euh, de façon automatique dans une base de données. Donc, ça, maintenant, euh, on s'est positionné pour euh, intervenir suffisamment en amont pour être associé à l'élaboration des textes et tout de suite fournir euh, les outils pour faire en sorte que euh, les données, elles soient publiées selon un certain schéma. Et après, on a commencé à travailler aussi avec, avec euh, d'autres acteurs que sont les collectivités territoriales, puisqu'en fait, on n'en a pas trop parlé, mais dans ce qu'on appelle l'écologie de la donnée, enfin son cycle de création. Souvent, elles sont produites, les données, euh, sur le terrain et donc au niveau des collectivités. Et après, elles remontent de façon agrégée dans les systèmes d'information de l'État. Mais en fait, il faut intervenir, il faut travailler tout au long de la chaîne. Et donc, on a travaillé en lien avec ces acteurs-là pour définir sur certaines bases de données une certaine forme de structure. Et petit à petit, maintenant, euh, on a euh, défini une plateforme, schéma.data.gouv.fr, qui, sur certaines bases de données, euh, référencent euh, le, le, le schéma euh, standard. Et derrière, on a intégré petit à petit des outils à la plateforme, euh, typiquement avec des outils que, comme euh, publier.data.gouv.fr. En fait, on embarque dans le, la, la plateforme euh, des validateurs pour euh, vérifier en fait, que les données, elles sont publiées de façon conforme au schéma. Quand les schémas existent, ce n'est pas le cas partout. Et en fait, euh, ces schémas-là, on les travaille collectivement avec des communautés d'intérêt et d'acteurs pour euh, les, les, les définir de la meilleure façon et que ça soit le plus conforme, euh, encore une fois, à, à, au potentiel d'usage. Mais ces schémas, finalement, doivent être utilisés aussi par les acteurs privés euh, s'ils si, euh, utilisent les données, les données publiques. Donc, ouais. ça peut être. Euh... Non, non, ça peut être intéressant. J'aime bien aussi le, de vérifier la cohérence entre le, le, le modèle et puis au moment de, de l'injection en fait de la publication. Euh, je je, je, je reprends juste sur un petit point qui, peut, qui me semble intéressant, mais c'est euh, euh, l'idée aussi que dans les équipes lab il y a des gens qui travaillent euh, plus sur euh, les échanges avec les différents acteurs et puis il y a des équipes euh, techniques, ce qui est assez rare dans un service du Premier ministre euh, qui est des développeurs et des data scientists, ce n'est pas très courant. Donc, il y a l'équipe qui travaille sur le cœur de la plateforme, mais il y a aussi, euh, finalement, des. on a développé même hein, une espèce de bac à sable où on développe des petits outils, comme ça, ça s'appelle etalab.studio. Et petit à petit, en fait, on les ramène dans la plateforme pour euh, venir nourrir, en fait, euh, le, la valeur ajoutée de la plateforme en elle-même. Les, euh, les services additionnels, c'est n'est pas Qu'on teste, qu'on prototype, ouais. exactement, et que petit à petit, on réintègre, en fait, dans le cœur de la plateforme. Super clair. Il euh, y, y a Sébastien qui, qui posait la question, parce qu'on a parlé pas mal de la, un petit peu de la crise sanitaire, et il voulait savoir s'il y avait des, des chantiers prioritaires, peut-être en termes de, de domaine de données ou de, de, de périmètre, et il a proposé euh, emploi, retraite, école, sécurité, enfin… Alors, euh, excellente question, mais comme je le disais juste avant, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en aura partout euh... <rire> puisqu'il a été demandé à tous les ministres de, de réfléchir à comment se saisir du potentiel de la donnée dans chacune de leurs sphères. Alors, bien sûr, il y a des niveaux de maturité euh, parmi les administrations qui sont différents. Ce n'est pas étonnant. L'idée, ce n'est pas de dénoncer les bons et les mauvais élèves. Euh, euh, C'est que, naturellement, en fait, il y a des administrations euh, qui, historiquement, sont plus habituées à travailler sur de la donnée. Le ministère de la Transition écologique, par exemple, avec toutes les données environnementales, géographiques, euh, euh, ils ont déjà des masses de données euh, existantes, donc ils ont plus la culture, euh, ils, ils savent mieux travailler à la donnée, ils, ils sont plus, euh, euh, plus habitués. Euh, au ministère de la Culture, euh, il y a aussi des grosses, grosses bases de données, mais c'est organisé différemment. Il y en a beaucoup qui sont chez des opérateurs, donc c'est un tout petit peu plus euh, distant, mais c'est plutôt de la donnée patrimoniale euh, avec des sujets de sémantisation, c'est des problématiques un peu différentes. Euh, bref, ça c'est un peu tout l'arrière-plan euh, euh, chaque ministère euh, est spécifique. Euh, mais donc, chacun va faire une feuille de route avec euh, justement des, quand même, euh, qui, qui montrera euh, des projets prioritaires. Euh, donc, il y aura des sujets de fonds, d'architecture, d'acculturation, de, de, de, de mise à jour des systèmes d'information pour que ce soit euh, data ready, quoi, en gros. Euh, et puis, euh, effectivement, des usages, des cas d'usage euh, dans certains champs de politique publique. Donc, euh, dans le domaine de la santé, euh, on voit bien tout ce qu'il y a eu autour de la crise sanitaire et l'épidémie. Mais euh, par exemple, euh, euh, dans le domaine de… Euh, euh, typiquement, les données de l'insertion, dans le domaine du travail, euh, il y a beaucoup de choses pour mieux articuler et faire circuler les données. Donc, euh, il y a des gros chantiers là-dessus. Dans le domaine de l'éducation, évidemment… Et une des choses qu'on voit aussi apparaître, euh, qui est une des tendances, et vous le verrez dans les feuilles de route qui vont sortir euh, sans spoiler, <rire> c'est euh, la création de hubs de données euh, sectorielles ou intersectoriels. Alors, c'est quoi un hub de données On pourrait en discuter encore pendant deux heures. Euh, c'est d'abord, en fait, euh, des, encore une fois, des besoins, des cas d'usage euh, et une communauté euh, qui, qui, en fait, met en commun des données euh, dans un endroit selon différentes architectures, mais facilite en fait le traitement de ces données et le fait que euh, ça puisse être utilisé euh, par des tiers. Donc, euh, vous connaissez certainement le Health Data Hub euh, qui a été un des premiers euh, oui, oui. premier hubs sectoriels. Euh, mais maintenant, il y a beaucoup de ministères qui justement réfléchissent à ces hubs sectoriels. Donc, ça, c'est une grosse tendance. Donc, euh, il y en aura dans le domaine de l'éducation, il y en aura dans le domaine des données environnementales, il y en aura dans le domaine du travail. Et euh, en fait, on voit ça, il y a des projets assez foisonnants autour de tout ça, qu'il va falloir euh, animer aussi, orchestrer, euh, potentiellement un peu rationaliser, parce que ce n'est pas une fin en soi de faire son web de données. Mais voilà, et ça, ça intéressera bien sûr des acteurs privés aussi, euh, dont vous faites partie. Donc ça, mm -hmm. ça fait partie des choses à suivre. Euh, je, je, je continue. Il euh, y a Marie qui pose une, une question et qui te remercie d'ailleurs chaleureusement et me, je me joins à elle euh, pour cette discussion, euh, qui euh, se pose la question par rapport à la captation économique donc euh, sur la valeur produite par l'ouverture des données et, et qui voulait savoir si finalement, euh, euh, bon, tu nous as donné euh, peut-être quelques exemples, mais peut-être euh, développer un peu plus comment, comment ça peut fonctionner euh, ah, c'est une question euh, vraiment euh, euh, extrêmement euh, critique et importante. Alors, il y a eu des travaux euh, qui ont été faits là-dessus. Enfin, il y a plusieurs sujets. Il y a, euh, Quelle est un peu la philosophie euh, derrière Alors là, on parle vraiment d'open data, c'est-à-dire, euh, si je parle juste de mise à disposition des données, euh, il y a eu euh, il y a un peu des cycles théoriques sur ce sujet-là. Parfois, on dit euh, c'est un patrimoine immatériel et c'est plutôt né comme ça, euh, que l'État doit vendre. Parce qu'en euh, en fait, euh, il doit se créer aussi des ressources propres euh, au-delà de ce que financent euh, les impôts. Et, et du coup, euh, vous et moi, hein, euh, euh, il, sur certaines choses, il doit aller chercher des ressources propres. Donc, il doit vendre ses données. Ça, c'était plutôt euh, euh, au début des années 2000. Et puis après, on a changé… Enfin, pardon, 2010. Euh, après, on a un peu changé de… de Paradigme en disant, mais bon, les administrations, c'est quand même pas euh, les mieux placées pour vendre leurs données. Déjà, elles ne savent pas trop faire un pricing, euh, enfin, c'est pas leur métier. Et puis parfois, elles le font à l'envers, c'est-à-dire qu'elles euh, mettent des grosses barrières à l'entrée qui cassent l'innovation au lieu de tarifer en fait euh, au volume. Euh, et Donc, plus on en consomme, plus on paye. On donc, les modèles n'étaient pas les bons. Et il y a un rapport euh, euh, qui s'appelle le rapport TROJET en 2013 qui s'est vraiment penché sur ces questions de est-ce qu'on doit vendre ou pas. Et derrière ça, effectivement, la question, c'est OK, mais si nous, euh, État français, euh, on met à disposition des données qu'on a déjà financées, qui derrière va capter la valeur avec des sujets d'asymétrie, de, euh, euh, en fait, euh, dans le, le, le consentement à payer pour les données euh, et, en fait, de détournement de la valeur euh, si, si on livre des données, en gros, qui sont appropriées et capturées euh, par principalement euh, les GAFA avec des logiques euh, où la valeur économique sort, sort du pays. Donc aujourd'hui, la loi, elle est claire et c'est aussi à l'échelle européenne les données sont mises à disposition, les données qui existent, elles sont mises à disposition gratuitement et en particulier les données à forte valeur, donc fort potentiel de réutilisation. Là, il y a une directive à l'échelle européenne qui s'appelle la directive PSI qui est très claire là-dessus. Donc elles doivent en fait créer de la valeur économique indirectement. Pour autant, euh, la question de comment on empêche euh, la captation, une captation unilatérale de valeur par les GAFA, euh, elle reste euh, posée. Euh, donc, il y a bien sûr des sujets derrière, enfin qui dépassent bien le, le sujet de mais de comment en fait euh, ces acteurs-là payent des impôts euh, et restituent une partie de la valeur créée euh, localement. Mais en tout cas, ce qui a été tranché à l'échelle européenne, c'est que les données, elles sont mises à disposition gratuitement. Après, s'il y a des services à valeur ajoutée ou des gros niveaux d'infrastructures qui doivent être mises à jour, là, il y a des choses qu'on peut faire payer sur du service à façon. Et donc ça, le sujet aussi des hubs sectoriels, il va en lien, encore une fois, avec une évolution de la législation européenne euh, retraiter de ces questions, mais, euh, mais c'est des sujets assez, assez compliqués. Enfin, une chose est sûre, c'est que euh, dans la captation euh, des données par les GAFA, euh, euh, il y a aussi le fait de ne pas mettre à disposition les données. Euh, finalement, c'est aussi contre-productif parce que des acteurs comme Google, ils peuvent eux-mêmes les recréer. Et donc finalement, ce que ça pénalise, euh, si on a des mécaniques de fermeture qui ne sont pas appropriées, c'est plutôt les petits innovateurs et les entreprises qui n'ont pas les moyens de recréer les données, alors que finalement, par des proxys, euh, des gros acteurs, ils peuvent les refaire. Quoi. Typiquement, sur les données de transport, il euh, y a plein de questions autour de ça. Donc, c'est des questions compliquées. On voit que c'est une grosse réflexion, en fait, hein, sur euh, la partie, euh, quelque part, monétisation de la donnée, oui. euh, à savoir entre ben, le service public, euh, euh, aussi euh, une, une certaine rentabilité économique, mais en même temps, euh, développement. Euh, euh, développement du tissu industriel. Donc, euh, c'est ce, ce dont je suis convaincue. Mais ça, ça n'engage pas l'État. Ça n'est que mon point de vue. C'est qu'à un moment donné, euh, si on dit que la donnée c'est une infrastructure, il faudra aussi accepter d'investir euh, dans son entretien et sa mise à jour. Euh, encore une fois, tout comme on le fait sur d'autres types d'infrastructures. On n'est pas encore. On n'a pas encore. On a posé les bases de ça, euh, mais on n'a pas encore complètement développé tout ça. Bah écoute, passionnant. Je vois qu'il y a encore plein de questions sur lesquelles on aurait pu, je pense, encore passer pas mal de temps. Euh, malheureusement, euh, on s'était fixé, euh, fixé 45 minutes et, et je te remercie euh, encore une fois chaleureusement pour, pour cette discussion. Euh, je suis bien sûr à ta disposition si demain il y a des, des chantiers ou des réflexions. Euh, euh, je pense que ça pourrait être euh, intéressant parce que votre maturité, elle est, elle est quand même elle est, elle est là. Euh, donc, euh, pour échanger sur les enjeux qu'on a aujourd'hui. Merci encore, Laure, pour, pour cette discussion. Merci beaucoup. C'était aussi très intéressant pour moi. Et puis, vraiment, on a plein, plein de choses en commun. Donc, on va continuer à échanger, bien sûr. Et puis, voilà, je vous invite à suivre aussi l'actualité, si ça vous intéresse, Lab et surtout de, de tous les ministères sur ces, ces feuilles de route et ces stratégies de données. Euh, voilà d'ici euh, fin septembre euh, tout sera annoncé donc euh, voilà okay. euh, stay tuned okay. comme on dit <rire> voilà. merci beaucoup alors bonne journée merci, bonne merci journée à christina tous. merci à toutes et tous au revoir au revoir